You like my name? Yeah. How do you say my name? Jack. It's Jack. Jack. Jack. Jack. En direct avec le frère. What's your name? Jack. My name is Jack. Your name is what? Pino. Pino. I'm with Pino, my friend. En direct du vintage shop in Dongmyo. Uh, Dongmyo yep. Dong vintage shop. Les gars, on est dans un shop vintage Je suis en train d'essayer des petits trucs Bon, Comme vous le voyez, hein, j'ai une chemise <rire> J'ai une chemise Yves Saint Laurent Et un gros maillot de l'Olympique Lyonnais Et des grosses tongs <rire> Il est vrai qu'on a un peu démarré le flow à cette heure-là là. <rire> Moi, j'aime pas aller dans les boutiques régulaires Quand je voyage, le classique c'est les fripes J'adore trouver des petites pièces comme ça Alors ok, je sais que chez certains Chemises sans manche, ça les ferait bondir moi, ça va, j'aime bien. Je peux trouver des petites pièces de collection qui me plaisent. Genre, par exemple, cette chemise, regardez, je la trouve vraiment pas mal, tu vois. En général, tu peux trouver aussi des petites, euh, voilà, des petites vestes, tu vois. Genre, j'aime bien. Petit Yves Saint Laurent comme ça, de daron. Alors là où ça me fait dire que la Corée, ça a quand même un côté bled, c'est que dans les prix, il bah, n'y a pas de prix affiché en fait. <rire> tu sens que ça va être à la gueule du client et à la négociation. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir Je sais pas, mais en tout cas, cette chemise, elle me fait bien de l'œil. Notre ami est bon commerçant. Il a dit que si on prenait 4 articles, il nous faisait une bonne réduction. Là, on est, à on est à 3. 220 000 à 180. 40 000 en mois égale 30 euros d'économie. 160 à 130 euros. Et le pire, c'est que c'est les deux articles de Mike qui coûtent super cher. Bonne négo, mauvaise négo Est-ce qu'on aurait pu aller plus loin ben, C'est à vous de me dire dans les commentaires. Moi, perso, je suis assez content. <rire> Bienvenue <rire> à Séoul en juillet Ça fait partie des risques La pluie avec des frérots qui font des live IRL là Et qui se baladent torse nu Why not Je crois que c'est des asiatiques Enfin des asiatiques Je crois que c'est des chinois Si je dis pas de bêtises Et ils sont trop drôles Ils sont venus nous parler et tout Ils font leur petit live IRL dans Dongmyo Pendant que okay. la pluie tombe Hello nice to meet you. Hello nice to meet you. Let's go <rire> <rire> sortez ça de là! Non mais gêne. <rire> Première fois de ma vie, je rêve. Ah fois Ah ma Ah je Ah des Ah imiter Ah Obligé que j'y aille Obligé Eh, hey, Je pouvais pas faire autrement, les gars Ah, les gars, je sais qu'il y en a, ça va vous réchauffer un peu le cœur. Et dites-vous, cette mosquée, elle a été construite dans les années 70. 50 balais C'est une dingue, rien que l'odeur... Ouais, les gars Qu'est-ce qui se passe Elle veut me refaire la figure dit qu'on doit y aller vite tout de suite. Oh, you do some... Non mais arrête, arrête Ah, it's nice, it's nice. Yes, she is my wife. like this Oh, come on Like with this face. I'm not beautiful. You have some too much, Ah, I have too much bird. You think I have too much bird French super, super Je suis en train de prendre une bastos sur une dame que j'ai jamais vue de ma vie. Oh là là là là, là on est sur du club là. On va au Pumpkin Lounge Club, les gars. Oh là là là là. Hey, c'est le Delbor. En plus, là, franchement, un lundi soir. Dites-vous que c'est comme ça, un lundi soir. Les bonnes lumières, les bonnes. Lumières. Faut que je cache les Si elle prend une photo d'assassin, c'est sa faute. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, ça a de la gueule. Oh, la voiture. Oh, la bagnole. Oh, le camos. Oh, la Porsche. Bon, regarde, Ma, il y a nos trucs. Oh. Thank, you. Thank you. Alors voilà, oh là Ça, là j'avais là jamais là vu. vu. Cocktail sans alcool. Euh, Apple Morito. Un morito à la pomme. Ah, moi, c'est à la presse, c'est délicieux. La, la, la, la, la, la. Est... <rire> Il est minuit et demi. Ça fait 4 heures qu'on est en live. Vous êtes 2500 viewers, ça fait 4 heures qu'on est en live. Bon, vous vous doutez bien, même si 2500 viewers, c'est top. Je pourrais essayer de continuer le live plus longtemps. On va rentrer se reposer un petit coup. On a passé une bonne et longue journée, c'était vraiment de la frappe. Peut-être le meilleur live IRL depuis qu'on est là. Bienvenue à Myongdong les amis. Nous sommes à l'heure actuelle au pied de la Séoul Tower. En tout cas au pied, je mens. On est un petit peu plus loin, mais c'est là où on va monter aujourd'hui. Séoul, sous jour de pluie, mais toujours avec des belles enseignes, des belles lumières et beaucoup d'activités la nuit. Alors forcément, je suis venu à Séoul au moment de la saison des pluies. Donc il arrive qu'il y ait des jours et c'était le premier jour où il a vraiment plu toute la journée, les mecs. Il faisait dégueulasse. Et là, on a profité avec Maille d'un moment de répit. On s'est dit, et si on allait sortir Alors en fait, la Séoul Tower, c'est le point le plus haut de Séoul, où vous avez une vue d'ensemble sur toute la ville. Et en fait, Séoul, la nuit, c'est les éclairages, c'est la beauté et ça fait plaisir. Et c'est ce que j'ai envie de vous faire voir aujourd'hui. Alors pour pouvoir y accéder, il y a un téléphérique directement, qui vous monte tout en haut. Voilà, histoire de quand même un petit peu préserver le huc. Hein. <rire> on va pas se mentir, les courbatures, le lendemain, je les aurais pas assumés Donc c'est là où on se rend, de Myongdong, on va monter à la Seoul Tower, qui est... Alors je sais pas si c'est au Naxan Park, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais en tout cas, le point culminant de la ville pour vous offrir une très belle vue. C'est parti. Ils savent comment accueillir les clients, hein. J'ai <rire> chaud. Le téléphérique est ouvert, la tour est ouverte, sauf le dernier étage. En gros, on va pouvoir monter et avoir une vue d'en haut, mais pas de complet en haut. <rire> que Je vais vous raconter des choses qui ne vous font pas plaisir. C'est effrayant, vraiment. Arrête <rire> Avec la brume, ça donne une petite atmosphère quand même. Il hein. faut savoir que le Namsan Park, c'est un endroit où les amoureux viennent caler euh, des cadenas, etc. Un peu comme à Paris. Mais ici, ils le font partout. Mais c'est assez drôle qu'il ait plu toute la journée parce que ça donne une certaine atmosphère, voyez-vous, avec la brume, la hauteur. Il y a quelque chose. Mais vu que je suis un mec sympa et je sais que vous aimez quand même voir les choses plus clairement. Parce que je me suis bien rendu compte quand même que la visibilité était pas incroyable. Demain matin, tôt le matin, je reviens. Il y a vraiment une ambiance de film, une ambiance particulière qui se dégage de ce lieu. Il est content de mes photos. <rire> Regardez-moi ça, c'est flex ou pas <rire> Alors croyez-le ou non, mais là là, je suis devant la tour, il y a tellement de brume qu'on ne la voit pas à plus de 10 mètres. Donc regardez comme ça vous voyez que je mens pas, il y a le monstre, et là.. Voilà tout ce qu'on voit. Vraiment pas grand-chose. Là, il y a des vues de Séoul. On va voir, mais je crois que la vue de Séoul, ça va être le même délire. On va vraiment pas voir grand-chose. Hein. Mais là, c'est encore pire. On voit même pas de lumière. On voit même pas à 3 mètres. On entend juste des bruits. L'atmosphère brumeuse. Tu sais que derrière nous, normalement, tu vois tout Séoul. Bah, Oh, magnifique. <rire> on voit bien, là. Hein. Je vous le dis, je vais revenir demain matin. Je vais vous faire un plan de jour un peu plus... Euh... un peu plus correct. Une promesse étant une promesse, nous sommes remontés et cette fois on va aller jusqu'en haut de la tour et regardez-moi cette vue où hier c'était quasiment que de la brume, les enfers. Donc là on n'est même pas au point le plus haut, on va remonter encore après derrière. Là notre but c'est hop tout là-haut, mais franchement voir la grandeur de la ville de Séoul avec les montagnes et tout derrière. Regardez je zoome un peu, franchement c'est super stylé. Regardez, il y a plein de trucs super mignons. Qu'est-ce qui est contente, c'est Maï. Oh là là. Tu veux de faire la Yantli, s'il te plaît Non, mais c'est incroyablement mignon, en fait. T'as des bon. tickets Moshitown ça te parle Ok, bon. Let's go Let's go. Pendant un instant, j'ai cru qu'on allait faire une photo sur fond vert et qu'on n'avait pas monté. <rire> oh Maï, toi, tu vas kiffer. Viens voir. Oh my god Eh, hey, il a pas à dire, hein. ils savent faire, hein. ils savent faire, les mecs. Eh, hey, franchement, masterclass, je m'attendais pas à ça du tout, mais c'est incroyable. Je... L'expérience est exceptionnelle, je kiffe. Tu kiffes, Maï Allez, nous on veut la tour. Mais franchement, la petite salle là, je m'y attendais pas, ça vaut le prix. Il ne faut pas te filmer. Hein. Alors, peut-être qu'on n'y monte que par ascenseur. Pendant un moment, j'avais espéré que ce soit quelque chose avec une vue panoramique. Par contre, la vue panoramique, bah, c'est bien ici que vous l'avez. Regardez-moi ça. Tout l'heure on est arrivé jusque là où on a fait cette route. Là regardez ce qu'on peut observer. Et si on suit la vitre, le pôle nord c'est par là. C'est beau bon, hein Alors il part regarder euh, garder les prix des menus. Parce que vu la gueule des plats, là en photo, euh, j'ai peur que ça soit partout rush. Alors Demi -tour, vite. On est d'accord que c'est super cher. C'est hors de prix. <rire> J'ai un radar afrique moi. Après en même temps c'est évident, c'est évident. Bon les gars, je vous avais promis de monter tout en haut pour vous offrir la plus belle vue de Séoul. Et eh ben je pense que le contrat est rempli de mon côté. J'espère que ce vlog vous a plu. Comme d'habitude c'est le cas, commentaire, like, partage, tout ça machin. Vous connaissez la recette. Vous savez quoi On est entre deux chiottes avec aussi une grosse vue. Je vais vous, vous l'offrir pour terminer un petit peu ce vlog. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao. C'est aussi ça le bonheur. Venir goûter leur spécialité avec une fourchette. <rire>